OK. Bonjour et bienvenue à la question métier à CRFRH 88.1 et 106.7. Mon invité aujourd'hui est Paris Sudiste du Nouveau-Brunswick. Bonjour. Comment ça va, Paris? Bonjour, Dan. Ça va bien? Bien. Euh, je te laisse la parole. Je commence avec euh, le commencement de ton histoire, puis dis-nous d'où tu viens, c'est quoi que tu as, as fait et tout ça. Là. OK. Ça fait que je vais commencer par le début. Euh, Ma rivière, c'est la rivière Restigouche, euh, dans le comté de Restigouche, au Nouveau-Brunswick, la terre du peuple Mi'kmaq. Hum, ma montagne, ou ma chaîne de montagnes sont les montagnes, les Appalaches. Okay. Ma mère vient du haut des Appalaches, de la région de Saint-Quentin-Kedgwick, puis mon père vient du bas des, Ataba des Appalaches, le bas de Shenandoah Valley, qui est maintenant la Caroline du Nord, Caroline du Sud. Euh, ma mère est acadienne. Euh, J'ai grandi comme une acadienne euh, à Saint-Quentin-Cadjuic, en Acadie, du nord-ouest de la province, du Nouveau-Brunswick. Et mon père est moitié Cherokee, moitié Africain-Américain de l'esclavage. Euh, mes parents se sont rencontrés. Ma mère étudiait pour être infirmière à Edmondston, au Nouveau-Brunswick. Puis mon père était, ben, il a été, c'est un vétéran de guerre. C'était un flyboy, mon père. Mon père, il était dans l'armée de l'air américaine. et Il était stationné à Loring Air Force Base, dans l'état du Maine. Puis dans les années 60, 70, les flyboys, les gars, les, les, les, les gars d'armée, de, de, de, de l'armée d'Air de, de Force, ils sortaient au Nouveau-Brunswick. Ils traversaient ah. les lignes, puis ils sortaient à Elmonston et grand saut. Puis ma mère, elle a rencontré mon père comme ça. Okay. Puis ben, elle est tombée en fin de mois, puis ils se sont mariés. Fait que moi, je suis née dans l'État de New York, euh, à Norwich, New York. Fait que je suis Américaine de naissance, mais j'ai grandi comme une acadienne. J'ai déménagé au Canada, j'avais quatre ans. Mm. Puis mon père était très violent. Puis ça, j'essaie d'expliquer aux gens, tu ne peux pas venir de l'esclavage sans que la violence domestique soit un effet collectif qui va prendre des générations à guérir. Ça fait que la violence domestique, elle est rampant oh oui. dans les cultures africaines-américaines qui viennent de l'esclavage. Et j'en suis un produit. Ça fait que mes parents se sont séparés. Ben, en fait, on a fui. On a fui les États-Unis. Mon père avait été mis en prison pendant 17 jours, en juin 2000, 1976. Mais mon grand-père, Lionel Cormier, il a dit là, il est en prison pendant 17 jours, là. Descendez, là, puis allez chercher ma fille puis mes petits tout de suite. Ça fait qu'ils sont venus avec le vieux Plymouth, puis ils ont tout pacté ce qu'ils pouvaient dans l'auto. Puis on a déménagé au Canada, j'avais quatre ans. Puis j'ai grandi à Saint-Quentin en tant qu'acadienne avec la famille Cormier sur le bord à, bord à ma mère. Puis on a dit au revoir à la famille sur bord à mon père pendant, ben pendant toute ma vie. Jusqu'à ce que je développe la sclérose en plaques et qu'en 2013, je reçoive le diagnostic. En 2013, j'avais 41 ans. Oui, j'avais 41 ans lorsque j'ai eu le diagnostic. Et là, c'est à ce moment-là que tout est revenu en perspective. Et j'ai décidé de renouer les liens avec mon père. Mm. Puis j'en avais peur toute ma vie. C'est normal, il était très violent, archi-violent. Puis euh, là, il était rendu à l'âge de 78 ans. Ça fait que j'ai dit c'est le temps. Mm. C'est le temps que j'apprenne à connaître mon père. Puis ce côté-là de la famille, que je connaissais lorsque j'étais tout jeune. Puis là, ben, ça m'a amené sur un parcours de découverte, guérison de un, guérison de plusieurs choses dans ma vie, euh, guérison au niveau famille. Puis ça rem... j'ai renoué avec un aspect de ma culture, de qui je suis en tant que personne que j'ai découvert qu'il y avait plein de choses que je prenais pour acquis. Je pensais que oh, j'étais le produit de mon enseignement. J'étais le produit de comment -ce que ma mère et ma famille sur le bord des Cormiers ma, nous avaient élevé. J'étais le produit de ma communauté. J'ai dit, ben, je suis qui je suis parce que ma mère m'a élevé comme m'a élevé, puis ma tante, mes oncles m'ont élevé. Puis j'ai grandi dans la culture acadienne. Puis en 2013, lorsque je, je commençais à m'asseoir avec mon père, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense qui sont acquises mm. dans la vie, qui sont innées. Mm. C'est dans nos gènes. Ouais, ouais. C'est dans les cellules de notre corps. <rire> C'est dans notre âme. Ouais. Puis ça remonte multigénérationnellement. Là. Puis là, je me suis dit, OK, ça a remis en perspective. Il y a plusieurs domaines dans mon domaine de travail, parce que là, je n'ai pas parlé de ma carrière. Je, à cause de qui je suis, puis de que je suis mélangée, là, je disais toujours en anglais, le monde me regardait, puis il disait, il me regardait, il disait, « What are you? Are you Hispanic? What are you? » Je dis, I'm a mutt. and proud of it. » Je suis une petite bâtard. Et j'en suis très fière. Puis là, il disaient, ah, dis pas ça, Paris, vraiment. Non, c'est pas péjoratif. J'en suis archi fière. Mm. Je suis fière d'être mélangée. Parce que je regarde les choses de plein de différents angles. Parce que je suis mélangée, j'ai le côté des colonisateurs. Ma mère, c'est une acadienne. C'est les premiers colons français qui ont arrivé ici en 1604. Là. Mm. Mes ancêtres sont arrivés en 1632. Thomas Cormier Madeleine Girouard. Ils ont fondé Beau-Bassin. Ouais. Puis c'est à partir de là. Ça fait que j'ai le côté de la vision de c'est quoi être une colonisatrice. Puis j'ai grandi comme une colonisatrice. Je m'assume, là. Mm. Je suis assimilée, moi, puis je suis vraiment colonisatrice de, ma, de mon éducation, de ma culture, de la face, façon... Je parle français, je oui. parle anglais aussi. Je parlais anglais avant de parler français. Je venais de New York. Mais la culture sur mon père, ce côté de mon père, africaine-américaine et Cherokee, je ne m'y connais pas du tout. Là. Puis, tu sais, je me rappelle de mon grand-père, George Starling, qui était 100 Cherokee. Il est décédé à l'âge de 104 ans. J'étais encore en vie. Lorsque son année, il y a eu 100 ans, puis mon petit frère avait viré un an. Mm. Ça fait que mon grand-père, euh, Jerry Charling a eu 100 ans, puis mon petit frère venait d'avoir un an. Ça fait que c'est lui qui a, le, il a la chandelle là, 100. Ouais. Ça fait que je me souviens de ça. Mais au niveau culturel, j'ai rien hérité de ça. Là. Mm. Mais par contre, je réalise que la façon dont je vois le monde, mm. mes perspectives sur plein de choses, si n'ont pas été acquises, durant mon, la façon dont j'ai été élevée durant ma vie. C'est inné. Mm. Puis je ne sais pas s'il y a d'autres métiers qui peuvent... They can relate à ce oui. que je dis là. Oui. Oui. Parce que tu sens, tu, ça se sent, c'est palpable, puis tu n'as pas besoin d'avoir été éduqué de même. Il y a des choses, tu as des perspectives de la vie, puis des façons de voir la vie, que c'est dans ton ADN, c'est dans ce que t'es, qui-ce que t'es. Okay. Puis c'est multigénérationnel, je le sais maintenant. Ouais. Puis ça m'a juste venu là, en 2013, quand j'ai eu le me message avec mon père, j'ai dit, je suis plus en ligne avec la façon dont tu dis, puis tu vois les choses que qu'est-ce que ma mère est. Puis j'étais sûre que ça allait pas être comme ça, là. Puis là, ça me surprend parce que je te connais pas. T es comme un étranger pour moi, pas Vraiment, là, je te connais pas. J'apprends à te connaître, là. là. C'est quoi que t'aimes? Ton père parle pas papa... quoi... français, lui. Non, il parle des purs anglophones. Il est anglophone, il est anglophone puis euh, c'est intéressant parce que, de son côté, il y a une moitié de la famille qui ressemble plus aux Starling. Ils sont vraiment Cherokee c'est qu'ils ont vraiment le Jimi Hendrix mix, là. Oui, oui, oui. ils sont vraiment long and lean, puis des longs visages. Ils ouais. ont vraiment la morphologie Cherokee ouais. Puis tu as une autre moitié de la famille qui ont plus le côté africain-américain. Ouais. Ils sont plus le nez africain, les lèvres africaines, la morphologie africaine. C'est toute la même famille, mais ouais. <rire> les mélanges ont fait ça comme ça. Mon frère et moi... Les deux, on ressemble du côté des Starlings Cherokee. Oui. Mon frère est long and lean. on ouais. a des muscles de réflexe, rapidité, pas de force. Euh, ah, ouais. On est long, puis fait tu le long. Ouais. Toute la gang, les deux. Mais les deux, on est Acadiens. On a grandi comme des Acadiens. C'est le côté à ta mère. Et est -ce mon que de... est le côté de ta mère, est-ce que y a euh, des relations autochtones du côté à ta mère? Oui, en fait, tu le bord à ma mère, puis ça, j'ai découvert ça. Euh, ma grand-mère, elle m'en parlait quand j'étais jeune. Euh, une Simon. Ça fait qu'on a la grand-mère à ma grand-mère, Annette Cormier, qui était une bourgogne, gosselin. Sa grand-mère, elle était pure micmac. Micmac de la région là, entre ville des et Rivière-du-Loup, au Québec. Puis. Euh, elle me racontait, là, elle est décédée au mois de juin, janvier cette année. Puis moi, je voulais même m'asseoir avec elle et écouter. Parce qu'elle retournait dans son enfance beaucoup. Plus qu'elle vieillissait, plus qu'elle racontait en détail des souvenirs qu'elle avait de lorsqu'elle était jeune. Puis elle me racontait, elle dit, ouais, elle dit ma grand-mère, elle dit, je la connaissais bien, mais elle était sérieuse, ça fait... J'avais un petit peu peur d'elle de parce qu'elle ne souriait pas souvent. <rire> puis elle dit oui, elle était Micmac. Puis toute la famille, ils ont oublié ça. Okay. Puis quand je dis oublié, ils n'en parlaient pas du tout. Oui, oh, oui, oui. Ça, c'est souvent. Lorsqu'elle est décédée, oui. oui. Oui, ça fait que lorsqu'elle est décédée en janvier, j'ai fait quelque chose, puis je pas avisé personne j'ai décidé que j'allais à ses funérailles honorer les ancêtres. Ça fait que j'ai fait un smudge. Puis je l'ai fait à l'église. Dans l'église catholique! <rire> j'ai arrivé avec une coquille d'Abélonie avec du sauge dedans et j'ai fait un smudge de toute sa tombe. Puis après ça, j'ai pu parler parce que je faisais le, le, le logis. Ils m'avaient demandé de prononcer le logis. Et j'ai commencé en expliquant qu'est-ce que je venais de faire, puis pourquoi je l'ai fait. Puis la famille Cormier, ses enfants, mes oncles, mes tantes, après, ils m'ont remercié et ont dit merci Paris. Parce que c'est vrai qu'on a oublié ça et qu'il faut qu'on commence à honorer, honorer tous nos ancêtres. Mm. Puis ça fait mal parce qu'il y a plein de métisses. On le sait qu'on est métisse. On le sait, mais au niveau culturel, on ne le vit pas. Oui. On n'habite pas sur les réserves, mais on a des traits, par exemple, comme la plupart du temps, les métisses, en tout cas, Ici, au Nouveau-Brunswick, dans les régions rurales, les Métis, ils habitaient toujours juste à l'extérieur des villages, dans les rangs, dans le fond des rangs. Oui, oui. ils étaient beaucoup plus proches à la terre. Fait qu'ils s'achètent, tapaient, ils encore, ils chassent encore, ils vivent encore proche du bois, euh, ils pratiquent encore des pratiques traditionnelles. Métis, Micmac, Golostokwey, on est encore là, là encore aujourd'hui. Mais on parle français, on a été baptisé catholique, on va aux écoles comme tout le monde d'autre, puis ça paraît dans nos morphologies des fois. Puis c'est évident qu'on l'est, mais on n'en parle pas. Puis on a oublié c'est quoi, honorer nos ancêtres, puis pratiquer les pratiques, puis les coutumes de nos ancêtres. On ne le fait plus. On était assimilés. Dans le village où tu demeurais, là, tu as rencontré des métiers de... que tu vivais avec ou dans la région? Oui. En fait, c'est surprenant. Puis moi, mon parcours en tant qu'avocate, j'ai travaillé en droit autochtone. Puis j'ai fait un, mon premier bac, j'ai fait mon bac en histoire de la colonisation nord-américaine. Ça fait que j'ai toujours été passionnée puis curieuse. Ben, qui est ce que je suis, moi? Ça fait que même si je ne vivais pas avec mon père, puis ce côté-là de la famille, je voyais bien que je ne fitais pas dans la gang, on était les seules minorités visibles dans tout le comté de Restigouche. Là. Oublie Saint-Quentin et là, ouais, Tout ouais, le comté, mon petit frère et moi, on était les seules minorités visibles. Ouais. Ça, fait, ça gardait une perspective, je me disais, mais qu'est-ce que je suis? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi moi j'ai les cheveux frisés comme ça? Puis je suis grande, que je fais tête au complet de toute l'école. Euh, Oublie, là. J'étais en troisième année, j'étais plus, grand plus grande que... Toutes les sixième années, j'étais plus grande que la moitié des professeurs à l'école. <rire> Ça fait... J'étais curieuse. Puis à Saint-Quentin-Kidwick, parce qu'on est on est dans le bois. On est carrément dans le bois. En fait, il y a plus d'Orniales par kilomètre carré chez moi qu'il y de monde. Pas mal à part ouais. de ça. Il y a plus ouais. de chevreuils et d'Orniaux par chez nous qu'il y de monde. Pas mal à part de ça. Mais on était sur la frontière entre le peuple Mi'kmaq et le peuple Oui. Puis ils se rencontraient, les chefs, puis ça, il y a de l'histoire orale qui m'a été racontée par des aînés, que le mont Sagamook, qui est pas loin du mont donc okay, qui est le plus haut mont dans la province du Nouveau-Brunswick, les chefs se rencontraient sur le top du mont Sagamouk parce que c'est la frontière. Les appalaches, là, puis cette ligne de montagne-là, c'est la frontière entre les deux peuples. Puis si tu vas à Saint-Quentin, veux Saint-Jean-Baptiste, s'il faisait une étude d'ADN des gens de là, je serais prête à gager que plus de 50 ont du sang Micmac ou malécite ou les deux. Puis on ne hum. remonte pas à 10 générations, là. on remonte à 6, non, 5, 6, 7 générations maximum. Puis il y en a d'autres que c'est 3, 4 générations. Oui, oui. Ça lui paraît d'en face. Là. Ça fait que tu as les tu as les castongués, tu as les côtés, tu as les, <rire> les fauchés. Tu sais, il y en a, des Terriots. On a tous. Puis ça lui paraît dans le visage. Puis ils le savent. Puis eux, ils connaissent les ancêtres. Puis s'il y en a deux autres, comme Marco Faucher à mon âge, puis j'ai grandi avec lui de la première à la douzième année. Puis on s'est assis autour d'une table. Il dit, moi, il dit, Paris, je suis assimilé, là. Il dit, je suis comme toi, là. Il dit, nous autres, on parlait français, puis on allait à la messe, puis on, on était catholique. puis, tu sais, puis je le sais, là. Il dit, moi, il dit, c'est les deux bords. Puis il dit, c'est pas loin, là. C'est même pas trois générations, là. Puis il dit, c'est Malécite, puis Micmac, les deux bords. Mais il dit, j'ai grandi à Saint-Quentin. Puis pour vivre, puis pour bien vivre, on étouffait et on glissait autour du tapis. Puis ça a été plusieurs générations, là, que pour survivre, on faisait ça pour pas... pouvoir avoir un job. Oui, parce qu'il y a un gros sens de discrimination là, dans tout ça, là. Oh, Saint quentin et c'est atroce. C'est atroce. C'est raciste, c'est discriminatoire. Lorsque les fauchés ils ont créé leur communauté Mi'kmaq, parce qu'ils ils ont vraiment créé des démarches pour pouvoir avoir une communauté métisse, c'est-à-dire pas Mi'kmaq, une communauté métisse reconnue. C'est la, la communauté du Soleil Levant. Puis euh, ils ont commencé, puis ils sont allés devant les tribunaux et tout. Les commentaires des gens de Saint-Quentin, par rapport à ce qu'ils faisaient, était atroce. C'était discriminatoire, c'était vraiment pas correct. Puis moi, ben, étant avocate en droit autochtone, je me gênais pas pour dire, écoutez là, ils le sont, métis. Puis vous le voyez, vous le savez, ça fait quatre générations, dix générations, on le sait. Laissez-les être eux-mêmes. Mm -hmm. Que c'est ça, ils veulent finalement. Oh non! Ils font rien que ça parce qu'ils veulent avoir des droits de pêche, des droits de chasse en hors, hors saison. Puis ils veulent rien qu'avoir ça parce qu'ils veulent avoir les perks. Là. Ils veulent rien qu'avoir des droits là, à l'extérieur de nous autres. Ils veulent être capables de pêcher sa rivière à tous les jours de la semaine, n'importe quand, puis, ramasser, puis ils vont vider la rivière. Ils vont, ils vont tout tuer les chevreuils et les orniales. Ils vont tout dénigrer. Puis tout. Oh. Puis moi, j'étais là, puis je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. Puis Marco, en particulier, je sais que tout ce qu'il veut faire, c'est honorer ses ancêtres, ouais, puis ouais. être lui-même. Ouais. C'est tout ce qu'il veut faire. Ouais. T'sais? Mais la chicane est tout le temps pris là-dedans. Tout le temps. Puis ça crée des différends, même entre les métisses eux-mêmes, puis les communautés sur les réserves. À Au Nouveau-Brunswick, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais ici, si tu dis le mot métisse dans les maritimes, aux Premières Nations, aux gens des Premières Nations qui habitent sur les réserves, ça passe pas. Hein? Mm. Ils ont énormément de misère Acceptez mm. accepter ça. Puis je me suis fait dire par une madame Mi'kmaq, there are no Métis. Mm. In our culture, you're either Mi'kmaq or you're white. Mm. You cannot be both. Il n'y a rien entre les deux, là. Ça fait que, ton après que tu as fini ton secondaire, tu étais en loi, tu étais où, là? J'étais, été à l'Université de Moncton, parce que c'est la seule université francophone qu'on avait dans le coin. Puis, euh, j'ai étudié l'histoire de la colonisation, ça, ça a été mon premier bac. Puis, après ça, je suis allée en droit, je suis allée étudier à l'école de droit à l'Université de Moncton. Euh, j'ai gradué de l'école de droit en 1997 et ensuite de ça, j'ai été travailler comme gestionnaire des connaissances euh, pour le ministère de la Justice, la section des affaires autochtones euh, à Ottawa. J'ai travaillé sur le dossier des écoles résidentielles. Ça a été mon, les, Le dossier des pensionnats autochtones a été mon premier dossier en droit. Et je pas commencé avec un des plus faciles. Hein. Mm. C'était un des dossiers où est-ce que ça m'a ouvert l'esprit puis ça m'a vraiment mis le feu à l'estomac. Mm. Puis ça m'a fait voir comment est-ce que la machine puis les institutions qui ont découlé de la colonisation, là, et il y a des préjugés, il y a des crocheries, il y a plein de choses qu'on a à réparer. Là. Puis oui, oui. On, est, on est rien qu'au début. Oui. On est juste au, au début de redresser ça. Oui. On peut prendre une petite pause, puis on en revient dans 45 secondes. Oui.